J'écoute la voix de la sagesse en moi. Inévitablement, l'alarme capte en résolution. vos résolutions. Père, je te demande pardon si je t'ai offensé. L'amour n'a aucune morale. C'est un crime. Je tourné la page, tourné la page J'ai tourné, tourné, tourné la page, sans attendre ses gueules Je marche avec toi, je marche toi. avec toi La, la, vie, la vie, vie, la, la vie. vie ma sourit, ou me blesse Je fais mes choix, parfois j'en paie le prix plus Quand on aime, on ne médite pas le mal On ne le soupçonne même Quand pas chez les autres Si on subit des torts, on ne garde pas rancune Jusqu'à ce que la mort nous sépare Nous maillons Notre père, notre père aux cieux Le temps guérit. La voix, pour pas douter La Martinique, vers le des C'est pays moins, et moins fier d'y représenter moins qu'à chanter si tous, dix mots pour Dix autres messies, messies. Je ne dirai jamais, dans tes bras, tous mes regrets ah, Mes songes, mes secrets ah, je m'en voudrais Bamoun la paix La Bamoun la paix La Bamoun la paix Les monuments yo Cari tape yo Et les statues yo déplacé te moi pas qu'arriver Mwemeyi ça, moi Mwemeyi du Mes racines à mes ailes Le nouveau grand spectacle musical de J.C. Travis Le dimanche 4 décembre 2022 à 16h Au Ciné-Théâtre du Lamentin en Guadeloupe J.C. Travis En spectacle avec ses danseurs et ses choristes Au Ciné-Théâtre du Lamentin le 4 décembre à 16h Ticket 25 euros en prévente sur allmall.com Et 30 euros en vente sur place 0690 42 77 91 J.C. Travis Au Ciné-Théâtre du Lamentin le 4 décembre à 16h J.C. Travis L'émotion au service d'une voix